Bonjour à tous, c'est Alex et Fauve. J'espère que ça va bien. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on a trouvé un super titre, on l'adore, Amazon et expatriation. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un recap de notre année 2021. Parce que laissez-moi vous dire que ça en est passé énormément de choses. Pour raconter notre histoire, on doit faire un petit recul en arrière. En mars 2020, l'année 2020, lorsque tout a explosé, nous avions eu la brillante idée de partir faire le tour du monde. Ça a duré trois mois, sept pays. Nous étions en Grèce. Et à ce moment-là, tu te rappelles, on, a, on appelle l'ambassade canadienne et elle nous dit... Elle nous dit de revenir le plus rapidement possible parce qu'ils ne viendront pas nous chercher dans le cas où on ne pourrait pas revenir au Canada. C'est ça, exactement. Alors, on était pris de panique, on était à l'aéroport d'Athènes, on voyait tout comme dans les films, le tout, les, les signaux des vols annulés, annulés, annulés. Le monde criait, le monde pleurait dans l'aéroport. C'était incroyable parce qu'on ne savait pas c'était quoi, là, euh, dans le fond, de la COVID en tant que telle. Exact. On, on se demandait est-ce que c'était une nouvelle guerre, une guerre micro-bactériologique ou peu importe, on a pu transiter, transiter on, a, on est parti d'Athènes parce que pour nous on s'est dit ok, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas rester en Grèce, on n'a pas très apprécié cette ville-là euh, sans offense, il y a des Grecs qui, qui nous regardent En fait, la Grèce c'est super, mais Athènes, vivre là, c'est différent exact, Exactement ouais. Euh, on est parti en Allemagne pour environ le, le temps de transit euh, moins de 24 heures. Mmh. On est revenu au Canada. 2020, par la suite, euh, au fil du processus, on a racheté une maison. Ce qui nous amène à début de l'hiver 2021. On a été quand même assez chanceux parce que c'était un hiver canadien toute somme douce. Mmh. C'est-à-dire, il ne faisait pas nécessairement trop froid, pas trop de neige. Ce n'est pas comme en ce moment, plusieurs Canadiens le vivent. On se le fait dire à chaque fois qu'on appelle quelqu'un de notre famille. Ouais. Bonjour, ça va? Non, il fait froid. C'est <rire> moins 25. C'est moins 25, il fait moins 40, moins 41. Oh. Ça a été des raccords, beaucoup de neige aussi. On n'en est pas à plein en ce moment. Tout ça pour vous ramener qu'on a vécu cet hiver-là au Canada, mais malgré qu'elle soit douce, on s'est dit ah, on, on, je sais pas, c'est pas, pas fait pour nous. Ce qui nous amène euh, au point culminant d'un événement marquant dans la vie de, de FAUVE. Je... Mais en fait, on faisait notre printemps quotidien, on travaillait sur notre business Amazon, sur la formation, moi j'étais enceinte que bon on s'était racheté une maison on s'était dit c'est l'heure de faire un deuxième enfant on voulait un petit frère une petite soeur pour notre plus grand puis jusqu'au jour où j'attrape la COVID en fait j'étais testé positive fin mars 2021 euh, tout se passait quand même relativement bien j'avais une tout et tout ça mais ça allait découler d'une pneumonie j'ai été rendue je me suis rendue à l'hôpital aux urgences pour une pneumonie sévère puis là, puisque mon bébé, euh, il pouvait avoir certaines séquelles parce que mon taux d'oxygène baissait à cause de la pneumonie. Puis, euh, vu que j'étais enceinte de 34 semaines, ça donnait beaucoup de pression sur euh, mes poumons. Alors, ils ont décidé de m'hospitaliser pour 3 semaines et de me provoquer à, à, à 37 semaines. Euh, ouais. De, de gestation. Je suis revenu à la maison par la suite avec un nouveau bébé et il faut que je me remette de la COVID et d'une pneumonie, je vous dirais que ça n'a pas été très très facile. Ouais, de, de mon côté, euh, la police est venue avec un, un mandat, ce n'est pas un mandat d'arrestation, euh, l'obligation de la Cour de Santé Canada, de, je devais être assignée à résidence. On se demandait dans quel genre de situation qu'on allait euh, être dans le futur. Parce que, que la police vienne m'oblige à rester à assignation signation en résidence selon la loi et les décrets qu'il y avait en ce moment-là euh, en vigueur euh, dans la province du Québec. Par la suite, on, on a juste dit non, c'est pas fait pour nous, on peut pas croire qu'on est dans un pays tel que le Canada, aussi libre qu'on pense l'être et qu'on est aussi restreint. Les restrictions, les fermetures de restaurants, que là c'était la deuxième bague, à ce moment-là, euh, tout était fermé, les gyms, euh, c'est ça, Alexandre qui devait rester à la maison, confiné à la mmh. maison. Aussi que c'était, il y avait un couvre-feu qui était en vigueur, je crois, de 8h le soir à 5h le, le, le matin. Et c'était tellement stupide, selon moi, ça m'atteignait, mais je, je ne sortais jamais après 8h, parce qu'avec les enfants, c'est l'heure du dodo, euh, on était capable d'être sur notre terrain sans, sans aller dans les magasins. De toute façon, je crois que les magasins étaient fermés, étaient fermés à cette heure-là. Juste d'avoir une restriction de plus, même si ça ne me touchait pas. C'est quelque chose de, de plus. Je serais prête à dire, un mois avant que Fauve attrape la COVID, l'idée avait déjà commencé à faire du chemin pour se réexpatrier, parce qu'à la fin de notre voyage mondial, euh, de notre tour du monde plutôt, on était censé trouver un pays et de s'expatrier dans ce pays-là. On a été expert en environ euh, six mois. On a été six mois au total au Panama, en tant qu'expert. Pays qu'on a adoré. Oui. Euh, mais euh, Fauve suit euh, une influenceuse, une, une influenceuse, c'est le cas de dire euh, Elisabeth Rio. c'est là que tu avais... Oui, mais Elisabeth Rio en, en novembre 2020, elle, elle faisait des stories Instagram, puis elle était à, ici à Cabo San Lucas, puis de, de fil en aiguille, là on savait pas trop si on retournait au Panama, puis là je disais à Alex, ben regarde, on va commencer à faire des recherches sur Cabo parce que c'est magnifique, Elisabeth Rio est là en ce moment. Exact, Alors, on a... Faites le répertoire au complet de toutes les vidéos possibles sur YouTube. Quoi qu'il y en a pas beaucoup, c'est beaucoup des gens qui faisaient des vlogs dans des hôtels, ce qui nous intéresse pas, nous on voulait voir l'extérieur. Et euh, ben, on a com commencé à en voir euh, beaucoup de, de vidéos de courtiers immobiliers, etc. On est tombé en amour à distance avec la place. C'était génial. C'est un petit peu pour le vivre en ce moment. Euh, un ouest un sauvage, tu peux faire absolument tout ce qui te passe par la tête. Tu peux sortir podcast, tu peux aller prendre des chemins qui sont sont pas accessibles, bref, c'est très cowboy comme style de vie, on va y revenir un petit peu plus tard. En fait, en tu reprise. peux faire de la moto au podcast, oui, on peut, on peut sortir le podcast, ça c'est sûr, mais faire ouais. de la moto, <rire> du 4 au podcast, c'est vraiment cowboy. Ce qui nous propulse, en juillet 2021, j'ai fait un voyage explorateur de cinq jours. J'ai vraiment parcouru des, des milliers de kilomètres ici. J'ai pris l'avion, je suis atterri à Cabo San lucas j'ai rencontré des, différentes personnes. On est même, euh, en fait moi-même je suis allé à La Paz aussi parce que La Paz est la capitale de euh, Baja California où on se trouve. La Paz était euh, peut-être plus une ville locale malgré que L'extérieur de la passe de la ville, c'est absolument à couper le sucre. Je serais à dire que c'est beaucoup plus beau que Cabo San Lucas qui est ultra touristique. Dans son ensemble, ça correspondait vraiment à ce que nous on recherchait. Je reviens au Canada, je fais des points pour... Euh, avec Fauve, je regarde, j'avais pris des, des photos, des vidéos de drones. Je lui ai expliqué un petit peu comment que ça fonctionnait, les, les, les écoles et tout. Et on a fait le pour et le contre envers euh, le Panama. C'était quoi déjà les points? Mais en fait, nous, on voulait absolument, ben, on, on voulait avoir une école francophone pour notre plus grand. On voulait euh, pouvoir prendre des marches sur le bord de l'eau euh, le soir. On voulait aussi, nous, on est des personnes de ville. Banlieue. Ba oui, On en, en Entre la campagne, oui. Ouais. En ouais. en entre... Un peu de ville, mais pas trop. Un peu de campagne, mais c'est trop loin. Ouais, euh, Mettez-nous au milieu. Mais certaines villes sont pas conçues comme ça. C'est vraiment... Tu sais, mmh. <rire> on aime ça que ça bouge, mais on aime ça aussi une tranquillité. Tandis que là, en ce moment, c'est tellement trop tranquille qu'on on veut que ça bouge. <rire> exact. L les deux points principaux avantages du Panama que le Mexique ne possédait pas, c'est un avantage financier à être euh, au Panama et une école francophone. Ce qu'il n'y a pas ici, ici dans la région. Dans, de euh, Los Par la suite, lorsque Alexandre est revenu, il m'a montré les photos, les vidéos de drones, on a fait les pôles, les comptes de qu'est-ce qu'il y avait à La Paz, qu'est-ce qu'il y avait à, à Cabo, aussi qu'est-ce qu'il y avait au Panama. Puis on a décidé qu'avec le lifestyle qu'on voulait vivre en ce moment, Cabo San Lucas représentait énormément de qu ce qu'on voulait avoir. Ah, petit point. On a vécu un mois à Playa del Carmen. Donc on connaissait de façon générale la culture. Playa del Carmen ne nous convenait pas parce que ça bougeait dans le mauvais sens. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient reliées au cartel, beaucoup de présence policière. Donc c'est pour ça que on a, quand on a regardé, on a fait des recherches. On s'est on, on vraiment planté parce que Cabo San Lucas a été la ville la plus sécuritaire du Mexique, je crois, en 2019, mais la plus dangereuse en 2020. Mm. Assez contradictoire, mais on ne l'avait pas vu ça. À ce moment-là, notre décision était clairement prise. Cabo San Lucas, était la nouvelle destination qu'on avait choisie pour retrouver notre liberté. On ouais. voulait vraiment retrouver notre liberté, on a gardé les restrictions en guerre au Mexique, mis à part le masque, qui est toujours le cas en ce moment. Mm. Aucune autre restriction de aucune autre forme, aucun test obligatoire pour entrer au pays. Mm. Malgré que les deux, on est pleinement vaccinés. Ça n'avait pas d'impact à ce moment-là. Concernant Amazon et notre chiffre d'affaires en toute transparence, on voulait en discuter avec vous. Et pour vous, les mamans euh, ou les femmes à la maison, vous savez que euh, c'est déjà prenant de s'adapter avec un nouveau bébé. En plus, moi, faut il fallait que je récupère de la COVID, de pneumonie sévère. J'étais censée avoir des rendez-vous de suivi avec l'hôpital. Mm. Il n'y a jamais personne qui m'ont contacté. Je regardais Instagram. Puis je comprenais pas pourquoi certaines mamans, de maman. Leur bébé semblait toujours dormir. Il y avait des mamans euh, qui étaient toujours bien maquillées, toujours bien habillées. Ça me faisait ça me faisait quelque chose à l'intérieur. de là, ça a écoulé. Bon, c'est sûr qu'il y a une diminution. Mm de travail, euh, autant sur notre business. Euh, oui, à préciser aussi le, le membre de suivi de l'hôpital, il nous promettait, euh, mère et monde, de dire « Ok, vous avez eu la COVID, vous avez été atteinte en 37 semaines, vous avez eu une pneumonie qui a mal guéri, vous allez avoir des suivis. Zéro. » Zéro. Tout ça, pour ramener, ça a été un point culminant pour la diminution de notre chiffre d'affaires, parce que, Fauve étant la présidente, moi, je suis le vice-président de la compagnie de nos produits Amazon, à ce moment-là, si la tête dirigeante de l'entreprise n'est pas là, puis qu'il n'y a pas vraiment de structure en arrière de ça. Je ne sais pas que je manquais de structure, mais j'ai toujours dit je ne connais pas Amazon comme vous peut le dire. On avait engagé un directeur aussi, très bon salaire. Finalement, la personne manquait d'expérience, ne faisait pas le travail demandé. On, on, on a dû fond euh, mettre à pied cette personne-là. Sur nos deux employés, il y a une personne qui a, qui a attrapé la COVID et elle a eu la misère à récupérer, donc elle a, elle a profité d'un long congé. Aussi, on s'est retrouvé avec un employé, Ahmad, Dieu merci, à euh, vraiment, vraiment travailler très, très fort euh, avec moi. Fait que là, on a repris le dessus sur ça, mais les coûts d'expédition ont totalement explosé. Il est faux de croire que ça n'a pas impacté, ça a impacté tous les vendeurs oh. Amazon d'une façon ou d'une autre, de proche ou de loin. Fait que, en gros, on a eu une diminution du chiffre d'affaires annuel d'environ 15 à 18 On ne vous contre pas de mensonges. C'est normal que ça a été impacté Il est arrivé des événements majeurs dans notre vie. Fait c'était simplement une petite parenthèse pour vous mentionner ça. Mais en ce moment, on reprend le dessus, on a toujours... 34 produits, on doit se rasseoir prochainement parce que c'est un petit peu ça, des fois, la, la vente, de savoir, OK, il y a certains produits qui ont une trop petite marge ou on est moins intéressé, des fois, ça peut, ça peut arriver que a rendu à un certain niveau, mm. ton projet, tes produits ne t'intéressent plus. La autant. marque où te, te, te semble simplement changer d'intérêt mm. ou ça te, te parle moins ou qu'il y a moins de popularité. C'est correct en business de juste faire, bon, mais on passe à d'autres choses. Une de nos marques principales, on ne peut pas en parler encore. On est encore euh, en négociation avec une compagnie très, très connue. Je ne sais pas si dans les clauses de confidentialité, on va pouvoir en parler euh, plus tard. On va essayer de faire comprendre un petit peu comment ça s'est passé. Une de nos marques qu'on a développée, parce qu'elle est vendue dans une euh, trentaine de pays. Elle est en processus de rachat par une multinationale. Ça, c'est une bonne nouvelle. On s'est laissé tenter par euh, la peau du gain, parce que, comme, comme toute personne, des fois, on a, on a à prendre des décisions d'affaires pour avancer. Ça, ça, ça c'était. Euh, ouais. tandis qu'on est, on est fébrile. C'est notre bébé. C en fait, c'est son bébé, plutôt. Euh, <rire> moi, j'ai embarqué par après. Ouais. Maintenant, on se retrouve en début septembre. On a décidé de. On va essayer de vendre la maison, voir qu'est-ce que ça donne, c'est quoi le marché, quoi que ce soit, et croyez-le ou non, ça a pris 72 heures, la maison était vendue, on a eu 7 offres d'achat, c'était incroyable, on n'a jamais vu ça, puis c'était au-delà du prix qu'on a demandé initialement. Oui, ex exactement, ça a, été, ça a été un bel événement. Mais en même temps, une fois d'achat accepté, on se regardait, on était comme « oh, c'est réel ». Parce qu'il faut qu'on parle dans 30 jours. Ouais. Il y a une chose qu'on n'a pas eu dans nos conditions, c'est que les personnes, eux, déménageaient d'une autre province et voulaient la maison plus rapidement, de deux mois, qu'est-ce qu que nous, on était prêts à laisser au départ. Mais l'offre étant en plus alléchante. Euh, on a décidé d'accepter. Comme 1er novembre était la date, donc ça, il restait deux mois exactement. Moi, je devais partir en voyage d'affaires aussi euh, à New York. Pendant ce, ce temps-là, ça l'enlevait une semaine. On calculait les jours. Clairement, les jours ils restaient, bon, Alex part une semaine à New York, il reste sept semaines, il faut se débrouiller pour aller au consulat. Le consulat, est-ce que c'est nous qui est stressé? Je pense que oui, mais on avait... On voyait ça tellement gros, le consulat, d'obtenir les visas, les visas pour les enfants et tout, mais... Et le manque de communication avec le consulat a causé plus de stress que la procédure elle-même. Parce que la procédure, là, elle... On a eu les, les visas comme ça. <rire> je, je suis allée, je crois, un mercredi, Puis là, je repars avec la personne qui a complété mes documents, elle dit « Ah, il faudrait que vous reveniez la semaine prochaine. » OK, mais j'habite à Québec. C'est à Montréal, c'est trois heures de route. Ça vous tentait pas de m'en faire part avant pour un document qui manquait. J'ai pas pu l'envoyer par la poste non plus parce que là, ben, ça jouait avec le temps. Est-ce que la... ça va arriver à temps? Tout ça, ça, ça causait un petit peu plus. Il y a eu l'angoisse. Oh, on a fait des crises Concernant de le, le document, on a demandé si c'était possible de l'envoyer par courrier et on Ils ont dit ben Oui, absolument. Et on a fait, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Non, en, en, en fait, c'est un autre document. Ah, okay. C'était la deuxième partie. que okay. euh, Exactement. Il y a eu un autre document que à la fin, on a pu l'envoyer par later, okay. euh, Mais le, le premier document, j'ai dû me représenter à Montréal. C'est six heures de route. C'est une journée de Exactement. Le 1er novembre arrive un déménagement en soi et un des cinq plus gros stress qu'on vit dans une vie. On le vit souvent, on le vit, on vit très, très très très souvent. Surtout quand on voyage de pays en pays, Airbnb en Airbnb, c'est des petits déménagements, tu sais, on, on se limite à une valise. Mais là, c'était d'amener tous nos effets personnels, sauf les électroménagers au Mexique. Qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qu'on n'amène pas? Bon, on avait fait faire des soumissions pour envoyer un container, 9000$ dollars US. Ce qui était ridicule, c'est que le container arrivait au Mazatlan. Et la Mazatlâne était à 3000 km de Cabo. Et si on prend montréal cabo à ce moment-là, c'est seulement 6000 km. Ça ça n'avait pas de sens de payer ce prix-là. On achète une remorque, on remplit ça à rebord, de... on a est trop de choses. On a mis trop de choses, on, on pésait sur les portes à deux pour, le, pour pouvoir le fermer. Par la suite, le plan, c'était que Fauve a été chez son père pendant environ deux semaines, qui était le temps nécessaire pour moi de partir de Montréal vers Cabot. <rire> Regardez sur Google Maps aussi, je pense, je vais mettre l'image. C'est de la route. Ça n'a pas de sens comment c'est de la route. C'était impossible de le faire avec des enfants parce que moi, je me suis dit ben, « je suis tout seul, je vais dormir à l'occasion euh, dans le camion, j'arrête quand que je veux pour manger, pour dormir, pour me reposer. » Un problème de plus qui s'ajoutait à ça, les frontières américaines pour les Canadiens étaient toujours bloquées de, de, la, de la manière terrestre. À ce moment-là, on prend une compagnie, il y a une zone grise. Eux prenaient notre camion, le traversaient euh, de Montréal à Plattsburgh et moi je devais prendre l'avion qui était légal à ce moment-là, prendre l'avion jusqu'à Plattsburgh et reprendre euh, mon camion. Un frais d'environ dollars de plus, mais le premier, autour du 1er novembre ou quelques jours avant... Euh, ah, la... C'était comme le 25 octobre, il annonçait que le 8 novembre, les frontières terrestres allaient réouvrir. Le rechangement de plan, on redemande à la compagnie de nous rembourser, ils nous remboursent. On a décidé, en fait j'ai décidé de prendre Montréal-Vancouver qui me rallongeait bien sûr, mais je voyais du pays, je me suis dit, je l'ai jamais fait, fait c'est sûr qu'une une traversée genre euh euh, du Canada, c'était très intéressant et j'avais de la famille euh, à Vancouver. Je me rends de euh, Montréal à Vancouver environ 5 à 6 jours. On est le 6 novembre à ce moment-là, à deux jours d'ouverture des, des frontières. Et je rencontre euh, un oncle éloigné de la famille. Cette personne-là nous a aidé grandement dans notre processus parce qu'elle-même, elle a voyagé beaucoup, elle a quitté Montréal vers euh, Vancouver. C'est pas la même chose que montréal carreau Le 8, euh, le 7, le 7, Bonsoir. au soir, à, à 23h, je suis à la douane, je me dis, je vais m'assainir, il reste juste une heure. Je parle avec le douanier, je dis bonjour, est-ce que je peux passer? Il dit oui, oui. Il dit, vous pouvez passer parce qu'on suit sur l'heure de l'Est pour ouvrir les douanes. Ça faisait une deux heure déjà, deux, heure, jour, deux heures. heures que les douanes étaient ouvertes, oui. Ouais, ça m'a pris quatre jours. Deux jours aux États-Unis pour me rendre au Mexique. La frontière, j'ai passé par Mexicali. Mexicali à euh, Cabo, c'était un autre deux jours. Je dirais, c'est un peu à l'image de ce qu'on vit en ce moment. La route, Montréal-Canada, aucun problème. Canada, États-Unis, la traversée, okay. aucun problème. Première journée arrivée au Mexique, j'ai un slow leak. Euh, Dieu merci, j'avais euh, une pompe à air pour gonfler mon pneu, mais rendu à un certain point, il euh, se dessoufflait plus rapidement qu'il se gonflait. Mais là, moi, j'ai pas de pneu de secours. Non, j'avais un pneu de secours, mais j'avais pas les outils pour défaire le pneu de secours. Le camion était pratiquement neuf. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il n'avait pas les outils pour faire le, la rechange du pneu. J'étais assez chanceux de me rendre dans un village. Et je me demande pas... C'est à la Mexicaine, il y était six Mexicains sur mon camion pour changer le pneu. Euh, J'ai super apprécié, je trouvais ça cocasse, assez drôle. Ça faisait partie de l'aventure de faire... Euh la traversée, le voyage. Ça ne me dérangeait pas, je trouvais ça... Quand j'y repense plutôt, je trouvais ça quand même assez cocasse. Mm. Euh, par la suite, le lendemain, je me suis rendue directement à Cabot. Faut lui me rejoindre environ deux jours plus tard. Et le début des péripéties, comme on va vous le raconter commence commence. Pour ma part, mon vol avec mes garçons était prévu le 14 novembre. Je partais de Québec, Québec-Montréal, Montréal... Montréal... Denver, Denver, Cabo San Lucas. C'était une journée très, très chargée pour ma part, j'étais partie à 3h du matin, mon père était venu me reconduire, j'avais un petit bébé à l'époque, il y avait 6 mois avec euh, mon garçon. C'était encore bébé. C'était ouais. encore un petit bébé, puis ouais, là j'avais une grosse journée très, très chargée, j'arrivais pour ma part à Cabo San Lucas, il était 5h, heure de Cabo. Alors ça me faisait une journée de 15 heures de déplacement avec trois avions différents, trois oscales. Euh, on s'était, nous, réservé un Airbnb pour 7 jours. Euh, puis pendant ces 7 jours-là, nous, on allait chercher un condo pour pouvoir louer à l'année. On ne savait pas à, à ce moment-là, mais tout était déjà loué. C'était la haute saison ici. Tout était loué pour Noël. Tout était loué pour euh, l'hiver. À ce moment-là, Alex, te parlais avec ton nom. Il y avait déjà commencé à avoir des péripéties. Il y avait des croquettes dans le Airbnb. Ce qui est normal, on est dans un pays qui a l'humidité, on n'est pas habitué, nous au Canada, on a des souris. Les souris, je ne sais pas, ça fait moins peur que des craquelins. C'est ça. Il commençait déjà à avoir des petites péripéties, on trouvait pas, on visitait des condos, on visitait des condos, des maisons à louer, ça convenait pas, on voulait être proche, on voulait être dans une... On avait des critères de sélection. Mais on avait aussi surtout un budget. oui, on aurait pu se louer quelque chose à 10 000$ US par mois, mais c'est inconcevable. T'sais, on avait Exactement. certains budgets, certains critères aussi, certains besoins qu'on voulait, puis on trouvait simplement pas là, la perle rare. Puis, à ce moment-là, c'est là que tu as décidé de parler avec ton oncle. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on a visité beaucoup de condos. Ben, en fait, beaucoup. Les peu qui étaient disponibles, ça ne convenait pas du tout. On vient d'une grande maison au Canada. On vit dans un certain luxe. Puis là, de passer à plus petit, dans un condo, puis on voulait absolument avoir une communauté euh, fermée. Fermée, fermée. Ce qui est souvent des, des expats. J'allais appeler ça une communauté expat. Euh, par la suite, on a été pris de panique. On voulait juste s'en venir, puis pour nous, s'en si on revient, c'était pas Québec, c'était Vancouver. Là, je parle avec mon oncle qui a voyagé un petit peu à travers le monde avec ses enfants et qui ont vécu à Hawaï, entre autres. Il me dit, tu ferais une des plus grandes erreurs de ta vie, de revenir rapidement. Passez au moins l'hiver. Accordez-vous au moins l'hiver. Vous êtes dans une place où qui fait vraiment chaud, vraiment beau à tous les jours. Profitez-en. Donnez-vous congé, si vous pouvez vous le permettre, bien sûr. Ça, c'est une évidence. J'ai dit, je vais suivre tes conseils. Je vais suivre tes conseils, ok, on, on va le faire comme ça. Ce qu'on a fait, faut a eu l'idée. On a pris un hôtel 5 étoiles ici à au Rhinos, sur le bord de la mer, super haut. Un des points importants, euh, la nourriture, c'était à volonté. Donc, on avait pu à cuisiner pour les enfants. Mmh. Matin, midi, soir, on avait une certaine routine qui nous permet de. Me permettait de relaxer. Juste, juste décrocher, relaxer, parce <rire> que la semaine a été très éprouvante avec les visites de condos, le changement aussi. Puis moi, j'étais tombée malade durant ce moment-là ah euh, à, à cause de l'eau. Euh, en tout cas, il y a tellement eu de chamboulements. Fait que moi, je me suis dit, on est ici, on est à Cabo, l'une des les destinations les plus prisées du monde, on va en profiter. Par la suite, euh, je pense qu'il restait une journée. C'était la journée de ma fête, on reçoit un appel du courtier immobilier. Ouais. Elle nous a dit, j'ai quelque chose pour vous, pour vous, on se rencontre à telle heure, à telle place. Exact. Et c'était euh, un coup de foot. Vraiment la place où ce qu'on est, on appelle ça... Euh, dans, on, est, on est dans notre château. En ce moment, avec un petit recul, on est dans notre château parce que qu'on est dans une communauté fermée, il n'y a pas de grande place où on peut aller se promener le soir. Le centre-ville, ce n'est pas nécessairement très sécuritaire. Pour nous, on trouve que ce n'est pas sécuritaire. Il se passe quand même beaucoup d'actions euh, au centre-ville. Donc, on est toujours euh, restreint à rester dans notre communauté fermée. On appelle ça un peu Château parce que, comme c'est fait, nous, on est un petit peu dans les montagnes, alors on a une vue vraiment périphérique, surtout, on est vraiment plus élevé que tout le monde. Alors, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça, euh, on est comme dans notre tour d'ivoire. Les deux premières semaines arrivées ici, c'était le paradis sur terre. La piscine à proximité, le gym à proximité, pas fermé, pas de masse, rien, aucune restriction. Ça faisait du bien. J'ai même coupé toutes les nouvelles que j'avais avec le Canada. Ça aussi, ça a fait du bien de ne plus entendre parler de la COVID pendant un certain temps. C'était un, un beau soulagement. Pendant nos deux semaines, on est allé à la plage, on a fait des activités. On, a on, on voyait bien. grand, oui. on voyait vraiment grand. On était entièrement satisfait de notre choix. Un événement déclencheur a été quand on a engagé une première femme de ménage, elle ne faisait pas l'affaire, ce qui est tout à fait normal. La, la suivante nous a volé, on l'a pris sur le fait, on avait des caméras de sécurité, on a essayé de la recontacter et euh, elle n'a plus jamais donné signe de vie, mais on ne va pas intervenir parce que le solaire avait une valeur d'environ une cinquantaine de dollars. Par la suite, avec nos caméras de sécurité, dans un angle mort, euh, la Nani a pris des écouteurs Airpods à Fauve. Pourquoi qu'on le sait? Parce que tout simplement, dans la même journée, Fauve, allait regarder dans la sacoche qui était ouverte sur le comptoir et on voyait elle très bien les Airpods. On l'a confronté. Le lendemain, ils sont réapparus comme par magie. Ça nous a commencé à nous créer des doutes. On s'est rendu compte sur les caméras de sécurité qu'elle s'empifrait vraiment. <rire> elle mangeait notre nourriture. On l'a confronté, c'était délicat. Parce qu'on ne sait jamais dans quelle situation les personnes sont ici. puis Ça, ça ne nous dérangeait pas. On l'a simplement dit si tu as faim, n'hésite pas à nous demander de la nourriture, ouais. ça va nous faire plaisir. demande ouais, exact. Plutôt que de le prendre à même que nous, on ne s'en rende pas compte puis elle cuisine notre nourriture. Moi, je suis dédaigneux. Faut être dédaigneuse. De savoir quelqu'un prendre des grosses bouchées de, de, de ta propre nourriture, c'est ah, pas cool. On l'a trouvé aussi sur d'autres caméras de sécurité, en train de littéralement fouiller dans nos effets personnels. On a dû mettre un, un lock sur la porte et il avertit de ne plus jamais rentrer dans l'espace de notre salle de bain au walk-in parce qu'il euh, y a notre coffre-fort, il y a l'argent, il y a des objets de valeur on ne voulait pas que ça porte à mal à l'interprétation mm -hmm. on l'a toujours pas renvoyé parce qu'elle oh, nous a aidé de nos côtés okay. énormément mm -hmm. euh, surtout dû à l'accident qu'on va vous compter dans, dans quelques minutes elle, elle a été d'une grande, grande aide par rapport à ça mm -hmm. on a eu une, deux, trois. Trois cartes de, de fraudées. Trois cartes bancaires fraudées. Ils ont pas été vidé du compte, mais ils ont été débités. Bref, ça prend. Ça prend 90 jours par notre banque au Canada pour qu'ils fassent les enquêtes pour savoir si ça. 90 jours ouvrables. Business day. Alors en ce, moment, mois. en ce moment, où on parle, c'est pas encore réglé ça, cette situation. Exact. On oui. parle en tout d'environ de, 1000$ dollars, mais c'est c'est le principe. C'est quelque chose qui s'ajoute à ça. Le 24 décembre, on, là, on fait un petit saut dans le temps, le 24 décembre, ça allait quand même bien, c'était des petits points négatifs. Je crois qu'il y a une adaptation, on n'est pas ici pour chialer non plus là. Le 24 décembre au soir, Alex était euh, au condo pour faire des, des préparatifs pour les enfants, il voulait faire des petites vidéos des d'exempernel et tout. Moi je m'en allais avec les garçons, j'ai été au centre-ville faire un petit tour, puis c'est sur le chemin du retour que j'ai eu un gros accident. Euh, ça a vraiment été un choc pour moi, pour mes deux, mes deux garçons aussi qui étaient à l'intérieur. Je vais mettre la vidéo, c'est peut-être une quinzaine, vingtaine de secondes, un petit peu, un, un résumé de l'accident. Vous allez voir. Hum. Comme vous venez... Comme vous venez de le voir, ça a été un accident qui est majeur. Et quand vous venez voir la vidéo, euh, ça a frappé dur. Euh, je remercie euh, probablement qu'il y ait eu des anges qui, nous ont, euh, qui étaient là présents présent pour nous parce que même encore aujourd'hui, je fais des cauchemars, j'ai de la misère à, à m'imaginer ma vie sans mes enfants. Comme moi, à la blague, je me disais, j'ai eu peut-être une dizaine d'accidents, je sais pas, je suis peut-être mauvais conducteur au final. Lui, mais a eu plus accidents. Lui a eu au moins 10 accidents dans, dans sa vie, moi j'en ai eu une, mais des, un accident avec des enfants, c'est autre chose. Exactement. Euh, il y a eu de la corruption policière qu'on a expérimenté par le simple fait qu'on n'est pas parfaitement euh, bilingue ou trilingue dans ce cas-ci, de parler espagnol. Euh, L'autre euh, conducteur était un Américain, sa femme était, euh, elle vient du Honduras, donc parfaitement, euh, elle parle parfaitement oui. espagnol. Elle a compté la version qu'elle a bien voulu compter euh, aux euh, policiers. Et le policier, je ne veux pas en faire une histoire courte, ça me pêche, ça me pêche encore, c'est l'élément déclencheur qui fait en sorte qu'on qu a pris une décision majeure, euh, si on reste ou non au Mexique. Ça a été une corruption euh, au niveau de la police locale qui a refusé catégoriquement qu'on prenne des Uber, un Uber plutôt, pour que les enfants aillent à l'hôpital avec faux par le simple fait qu'ils voulaient absolument toucher une commission. Ils nous ont pratiquement forcés à embarquer dans l'ambulance et pour nous, c'était non, c'était inacceptable. Il y, Puis, y a eu trois Uber. Pendant que l'ambulance la arrive, trois Uber non. se sont présentés, la police les renvoyait parce qu'ils voulaient absolument à la police locale qu'on embarque dans une ambulance pour toucher une commission. Exactement, exactement. Donc, je sais que c'est des cas, je ne veux pas en faire euh, toute une histoire par rapport à ça. Lorsque la police nationale est arrivée, il faut le plus prendre un Uber et partir avec les enfants. Là, nous, on se sentait réconfortés de que la police nationale ne soit pas corrompue. Euh, Elle était beaucoup a... plus compréhensible aussi. Compréhensible pas... sur le moment, parce qu'elle a été corrompue à un autre moment. Et, par la suite, à la suite de l'accident, bon, le, le, le touring est venu chercher notre camion. Et la police nationale n'a pas voulu, pendant une semaine, relâcher notre camion pour nous donner une amende un frais de touriste ou peu importe parce qu'on Juste qu par a le eu fait que j'ai eu un accident sur la voie publique, ils voulaient me donner combien? De? 500 US d'amende. 500 US d'amende juste parce que j'ai eu un accident, ils se mm -hmm. sont essayés. Exact. Quand on vous a parlé que notre nanny elle nous a aidé, c'est un des points, elle a parlé avec quelqu'un euh, qui est un chef de police d'une autre station ici à Cabo lui a fait les appels et les démarches nécessaires. et dans la même journée, la police a relâché le véhicule. Mais encore là, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils se sont essayés, parce qu'ils pensaient qu'on était des touristes, ou peu importe, tout simplement parce qu'on n'est pas Mexicains. C'est ça qui nous a réellement fâchés, une double corruption de la police locale et nationale. Par la suite a commencé une saga avec les assurances. Ils ont essayé de nous envoyer un chèque flat rate de 5 000 US et il y a beaucoup plus de dommages que ça sur notre camion, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Et euh, bien sûr, nous, on n'a pas accepté. On, on était un peu en mode panique savoir que nous, on n'accepte pas ça. On veut que vous répariez le camion. Et ça fait plus d'un mois et demi en ce moment. J'ai été un bon trois semaines à... J'ai sept numéros de téléphone différents de, de, de, de la personne, des personnes des assurances. De, de se lancer la balle à savoir à avoir des mal. rapports. J'ai toujours pas le rapport. Ça fait un mois et demi. Le camion est en procédure de réparation à 25 en ce moment. On estime que ça va prendre environ 3 et 4 mois. Qu'est-ce qui est arrivé d'autre? On a eu des problèmes avec l'eau potable. Euh, on a oublié de dire Faub, elle a été hospitalisée pendant 24 heures dû à un euh, empoisonnement avec l'eau. Encore là, cette semaine, elle, elle a été malade. Mais. Moi, j'étais plus sensible. C'est si que quelque chose, la chose qui, qui s'attrape, euh, Faub. Moi, je suis très sensible. Qu Qu'est-ce qu qui passe? Moi, bon, je l'attrape. Exact, exactement. Il <rire> y, y a des bons points aussi euh, la température, l'accessibilité oui. au docteur. Euh, très rapide. Ah oui, si, si je veux un rendez-vous chez le docteur, là, je, même sur mon téléphone, je prends un rendez-vous, clic-clac, dans une heure, j'ai mon, mon docteur qui s'est <rire> fait plusieurs fois que je vais voir que ce soit pour moi ou pour mes garçons là, qui est à 2 km d'ici. Exactement. On a trouvé euh, une école qui s'appelle Learning Pod, c'est un petit peu pré maternelle de l'enfant à 4 ans. C'est assez fou de dire ça, mais je vais le conduire en moto euh, tous les matins. Il y, a, il y a quatre ans, c'est juste par les chemins, là, sinon la, la, la grande route, a, ça n'aurait pas été possible, j'aurais pas, pas fait ça. Mais on la vit à la Mexicaine en ce moment-là. Ouais. On a peut-être, avec tous les événements, les péripéties, euh, l'accident du camion, ça a fait en sorte qu'on s'y dit, c'est pas la place pour nous. Ouais. C'est réellement pas la place pour nous. Trop de péripéties en trop peu de temps. Je comprends qu'il y a une adaptation, par contre, le Panama nous a... Je ne sais pas, je serais pas à dire mieux accueilli que ça, parce que c'est souvent des, des, des mensonges. Je ne vais pas mettre les Mexicains dans tout le même panier, mais des mensonges, des trahisons, des vols, la corruption, tout ce qu'on pense qui est vrai en venant au Mexique, ça s'avère être vrai. Ma soeur est mariée avec un Mexicain, il nous a déconseillés. il m'a même appelé pour me dire... Alex, Alex, qu'est-ce que tu fais? Ne va pas. Euh, je ne pas sur accent, mais <rire> va, va, va pas là. Si tu veux vraiment le bien de ta famille, mais trop entêté, t'sais, des fois, l'expérience de l'un n'est pas l'expérience de l'autre. On veut pas vous démotiver nécessairement si vous avez l'intention de, de venir au Mexique. Il y, y a des belles places, c'est sûr. Puis ça veut pas. Ça, notre expérience, c'est notre expérience. Vous, vous allez peut-être la vivre d'une autre façon. Ça, c'est sûr, certain. Là. On va pouvoir en reparler dans une vidéo pour nos, euh, nos prochaines aventures. Mais en ce moment, une décision est prise. Chose sûre et certaine. On attend le on... camion, puis on s'en va. Okay. De Cabo. On... on vous, dit, on vous dit... on du Mexique. Oui, du Mexique. oui. Ouais. Ouais. exact. Pour exact. une prochaine destination. Exact. On s'est posé la question. Est-ce qu'on essaie la passe? Est-ce qu'on essaie une autre place aussi euh, au Mexique? Mais on dirait qu'il y a tellement, surtout que moi, je, je, on dirait que des fois, je fais juste regarder le, la vue que j'ai ici, puis ça me rappelle l'accident. Il mm -hmm. y, y a quelque chose qui, qui est mort à l'intérieur de moi, puis à cause de probablement l'accident, puis j, moi, j'ai juste envie de partir. De... Et puis, vous allez probablement comprendre, lorsqu'il y a quelque chose de majeur qui arrive dans votre vie, euh, vous voulez essayer le plus possible d'éviter les endroits ou les situations là, qui sont amenées à faire euh, un événement. Ça, pis, et euh, le point qui nous ramenait un petit peu au Panama, qui était un avantage, c'était euh, qu'il y avait une école française. Notre fils va, en ce moment, à une garde un learning pod, learning pod, et il ne parle qu'anglais et espagnol. Ce qui est une très bonne chose étant immersion, et même en ce moment, il comprend mieux l'espagnol que l'anglais, ce qui fait du sens parce que le, le français a la même base que, que l'espagnol mais on veut lui donner quand même plus d'outils parce qu'il y a des retards, il y a un certain retard de langage en ce moment Puis on veut lui donner tous les outils possibles. Fait que tout ça mis ensemble, on a repris la décision de quitter le Mexique. Pour savoir où est-ce qu'on s'en va, en ce moment, on ne sait pas. c'est pour ça qu'on dit qu'on va faire une prochaine vidéo. On a décidé, oui, quelques-unes, en pièce, mais on fait toujours le pour et le contre. Comme on l'avait fait ici au début, ouais. de venir à Cabo, est-ce est -ce que c'est tel pays ou tel pays? <rire> on leur donne la même On a hésite en trois pays. Ouais. Ben, soit le Panama, le Portugal ou l'Espagne. Exactement. Qui comporte tous une école francophone. <rire> exactement oui. oui. Sur ce, ça a été le recap de notre euh, année 2021, 2021. remplie de péripéties. Souhaitez-nous vraiment que ça soit plus calme. La transition <rire> cette année, c'est tout ce qu'on demande pour 2022. Sur ce, mais, ben, ciao, tôt. ciao. Tôt, moi.